Salut à tous J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve un petit peu pour une vidéo spéciale. Ouverture de cartes yu gi oh Vous pouvez voir un super petit coffret là. Série des extensions. Arsenal mystérieux permis de rendre disponibles partout les monstres que l'on trouvait. Uniquement dans les bornes d'arcade Duel Terminal Arsenal mystérieux. Arsenal mystérieux. Alors je vous le dis... La dernière fois, on a ouvert ce pack et on est tombé sur le dragon blanc aux yeux bleus, le paladin. Je vous montrerai à la fin euh, les cartes que j'avais eues dans celui-là. Mais euh, vraiment, cette ouverture, elle était magique. Voilà. Est-ce qu'on va retomber encore sur une, une ouverture super stylée J'espère bien. La dernière fois qu'on a fait une vidéo, c'était... Euh, les ouvertures euh, on a fait une ouverture Pokémon on a ouvert euh, je crois que c'était six coffrets les Filali il y avait le chien euh, je sais plus comment Flute dog là enfin bref moi mon dada c'est plus Yogiyo -Oh, quoi les enfants c'est Pokémon moi c'est Yogiyo -Oh. et évidemment les jeux de les jeux vidéo hein, attention hein. toujours euh, toujours dans dans la play alors attention, on va déjà l'ouvrir et découvrir. Le dé. Le dé, le dé, le dé, le dé. Ah, je ne sais pas. Ah, j'ai un doute. Attendez, je vais regarder un truc. J'ai un petit doute. Parce que dans l'autre coffret, qu'est-ce que j'avais comme dé Ah non, c'est pas le même. Ok. Voilà. Dans le premier coffret, donc j'ai eu celui-ci. Il est, il est stylé. Hein. Il est pas mal. Et donc là, on n'a pas le même. C'est le même, mais en, en couleur foncée. Ok, du lourd. Alors, ce qui est pas mal aussi... Ça c'est super stylé, je vais, je vais me le faire. Ils ont fait une petite BD. Je crois qu'il y a une BD dedans, j'avais vu. Regardez ça. Ça commence comme ça. Mais ça, c'est super pas mal, quoi. C'est vraiment.. Euh, c'est vraiment stylé. C'est une première. Hein. D'habitude. Il euh, n'y a, a pas toutes ces conneries là. C'est vraiment. Enfin, euh, c'est. Cloche de feu. Non, vraiment trop fort. Trop, trop fort. En vrai, yo -Oh, là, il nous régale. Il nous régale, régale, régale, régale. Alors, regardez, je vais vous montrer un petit truc. Ça, la dernière fois que je l'ai eu, j'ai eu de la chance. C'est la première fois que j'en achetais. J'achète des cartes yo -Oh, Et voilà sur quoi je suis tombé. Elle est juste magnifique. Regardez les couleurs, ça brille de partout. C'est... Ah ouais, elle est vraiment magnifique la carte, c'est un truc de dingue. Franchement, la première carte que enfin le premier euh... premier paquet de Yu-Gi-Oh -yu que j'achète quoi. Et ben euh... vraiment lourd lourd lourd. Vraiment, on a fait une ouverture même avec à... Kenzo, on était devenu dingue. On a vu ces cartes là euh... le paladin paladin des ténèbres elle est vraiment trop trop belle regardez les couleurs et tout c'est un truc de ouf franchement c'est un truc de ouf bon allez on va passer aux choses sérieuses vraiment je vais juste vous montrer <coughs> très rapidement voilà les cartes les plus belles cartes que j'avais eues dans, dans les deux autres boosters. Il y avait celle-ci. C'est une brillante aussi. On ne voit pas trop. Celle-ci. Je laisse sous plastique. Hein. Kuribo. Le petit Kuribo. Elle est brillante. On voit les... Voilà, vous voyez bien les petites paillettes. Celle-ci, c'était la... Donc, il y a une... Non, c'est pas celle-là. ouais celle-là, elle est belle. Hein. Ah, celle-là, Enzo la kiffe. Elle est vraiment pas mal. Il y avait ah, alors lui. Eh ouais. Super belle. Brionnac. Dragon des Barrières de Glace. La série Glace. Alors, ça, c'est stylé. Celle-ci, c'était quand vous achetez le, Donc, le coffret là, avec les... les deux boosters, les 18 cartes. Elle, c'était le... la carte bonus. Il vous donne une carte en plus avec le dé donc de collection, qui était bonus. Celle-ci, elle vient d'un autre pack que Enzo avait acheté euh, tout seul. Il y avait un petit un petit pack à 7, 5 cartes. Voilà, elle brille. Il avait a eu celle-là en brillante. Nous, on a eu celle-ci la dernière fois. Elle est vraiment magnifique. Ah, les couleurs, elles sont dingues. Et donc, le paladin. Et, et... Et lui, on va le... vous le remonter une petite dernière fois. Il est juste... Et on dirait... Il sort de la carte, quoi. Et le... le dragon, il sort de la carte. Il est juste dingue. Alors. On est parti pour la petite ouverture de ce deck yu gi oh Donc, le deck... Souvenez-vous bien de ce deck... Arsenal, mystérieux, chapitre 1. C'est une première en France. Il vient de sortir il n'y a pas très longtemps. Il est, il est très récent. hop Donc le dé, il est vraiment beau. Le petit dé de collection, trop stylé. Donc là, j'ai ces deux-là. En carré, quoi. Et allez, on est parti pour les boosters. Ah oh Ah, oh, mais qu'est-ce qu'on voit Ah oui D'accord, c'est celle-ci, donc. Voilà la carte promotionnelle. La carte promo qu'ils ont offert avec. Elle est pas mal, hein C'est quoi, dragon armé en Ouais, pas mal. Elle, par contre, elle brille que dedans. D'accord, elle brille pas autour et tout. Euh... Ok, elle est stylée. 2800, mille de défense. Ah, elle est barbare. Elle est barbare. Franchement. Ok. Allez, hop. La petite carte promo. Allez, on est parti. Allez. Let's go. Grand prêtre de barrière de glace. D'accord. Dame Harpie 1. Ça, je vais la mettre de côté. J'aimerais bien avoir les trois. Sentinelle Cloche de Feu. Oh, celle-là, je la kiffe. Enfin, je la kiffe. C'est une bonne carte, quoi. Là, je suis en train de jouer à Yu-Gi-Oh Master. Et, et ouais, j'ai gagné un deck. Et ouais, pas mal. Les héros, euh... pas mal, pas mal, pas mal. Ok. Origine de la cloche de feu, d'accord. Ça c'est encore la catégorie glace. Mais non Encore euh, cyber dragon Ah ouais, mais elle en plus elle est super rare. Ok. Bon bah. Oh là là là là là là là là là là Mais non <rire> Ok, ok, ok les gars Alors là, c'est un truc de ouf mais c'est un truc de mais là c'est pas le même pack parce que les yeux je les avais pas. Attends. Attends, ça veut dire attends, c'est qui c'est qui derrière 2300, 1800 c'est qui Ah <rire> le dragon les gars. Oh Mais non, ça veut dire ils sont vraiment oh là là là là. OK. OK. OK. Ra... Rajin, Mito... Oh là là, attends, je suis choqué, gros. Je suis choqué, j'ai eu un deuxième dragon blanc aux yeux bleus. Hop Ok, on continue. Ok, allié de la justice. Oh là là et eh ben premier booster, je suis pas déçu. Hein. Franchement... Je suis pas déçu du tout parce que celle-là, elle est vraiment belle. Et là, je suis choqué de ouf. Ça me fait deux dragons blancs aux yeux bleus. Oh là là Bon, bah vraiment, vraiment bon booster. Hein. J'avoue, là, il n'y a que trois brillantes, mais, euh, mais le booster, euh, il nous a régalé. On va voir celui-ci. J'espère que... <rire> là, franchement, on ne peut pas faire mieux, là. Je peux pas faire mieux qu'un qu dragon blanc aux yeux bleus aussi. On peut faire mieux ou on peut pas faire mieux. fait comment Bah déjà ça commence pas mal. Roi du tonnerre de la vallée de brume. Elle est belle elle, alors, j'aime bien. Damar 2 Super, je disais que je voulais les trois. Chevalier royal des barrières de glace. Exécuteur de la vallée de brume. Troupe de choc de la barrière de glace. Les ben, catégorie glace, on est là. Pèlerin de la barrière de glace encore. Le pèlerin. Guerrier de la vallée de brume. Alors, ça commence quand Est-ce qu'on y est déjà Non, pas encore. Quarantine alliée de la justice. Mais si, elle brille Ça, c'est notre commune. Ok. Ah oui, elle est belle. Pas mal. 1700, 2100. Aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstres-lumière. Hein, pas mal. Oh là là. 2900, 2400. C'est qui, ça M Fusion Oh, le paladin Paladin. et eh ben vraiment là je suis... Je, suis pas... je suis pas mécontent parce que je la kiffe celle-là. Ah oh, c'est un monstre synchro. Pfff, encore. Et eh ben ouais. Là ils m'ont donné euh, vraiment. En plus c'est les. Pour moi, c'est les, les meilleurs celle-ci. Paladin avec elle et euh, le dragon blanc aux yeux bleus. Et elle. Ok, bon bah je suis un peu déçu sur celle-là. Hop. Continue. Et voilà, et voilà les gars, du coup là, celle-ci, elle est belle, elle est bon. le paladin, qui va me permettre de faire des sacrés échanges, le dragon blanc aux yeux bleus, bim, Alors elle, elle mon pote, Ah, vraiment pas mal. Et celle-ci. Ok. Bon, bah franchement, euh, deux boosters encore qui m'ont régalé. Super, parce que je vois dans les communes, euh, toutes les communes, je ne les avais pas. Donc, en tout cas, je, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo, mais sûrement sur PS5, PS4, PS3, PS2. On est chaud